Chers collègues, bonjour Au sommaire de l'actualité de l'Essonne et du pays dans l'éducation nationale, les révélations de notre envoyé spécial en 2022 sur la réforme de la fonction publique. Nathalie, vous vous êtes rendu en 2022 pour évaluer l'impact de cette réforme, et tout d'abord avec un chef d'établissement. Oui, tout à fait Et je dois dire que les résultats sont étonnants, comme je vous laisse le découvrir avec celles et ceux qui portent ce projet. Je suis ici avec Jean-Pierre Lebureau, manager de l'unité pédagogique Bill Gates à Grigny. Monsieur le Bureau, quel bilan faites-vous de la réforme de la fonction publique Écoutez, euh, nous avons considérablement gagné en efficacité et en transparence. La gestion se fait de personne à personne, entre adultes. Nous sommes libérés d'un paritarisme stérile. Avec la suppression des capailles, il est maintenant possible de récompenser rapidement les collaborateurs méritants. Ouais. et de procéder à un recrutement sur des bases humaines. Et bien sûr, de laisser partir ceux qui ne sont pas adaptés aux évolutions des métiers. Bref, on a énormément gagné en flexibilité. Certains syndicats vous font un procès en caporalisme. Que leur répondez-vous le chef d'établissement que l'on connaissait n'existe plus. Mon rôle est celui d'un facilitateur entre la demande éducative d'une part et l'offre pédagogique disponible d'autre part, ce qui n'était pas possible à l'époque des CAPA et des tâches et que sais-je. Quant aux évaluations des AEPE, ce ne sont que des outils au service de l'amélioration de leurs compétences. Merci, merci, monsieur le bureau. Des AEPE Nous en avons rencontré Farida a accepté de témoigner à visage découvert malgré l'article 1 de la loi sur l'école de la confiance. Alors Farida, qu'est-ce que c'est pour vous d'être à EPE Je suis auto-entrepreneuse polyvalente d'éducation. C'est un statut qui m'a permis de retrouver un travail alors que j'étais prof d'éducation musicale. Est-ce un progrès pour vous C'est vraiment super. Je suis ma propre chef. J'ai juste à tenir compte des conseils du manager et à gagner en autonomie. Notre manager a une relation privilégiée avec son équipe et au vu de mon investissement, il m'a permis de prendre deux classes de plus cette année. Comme ça, je peux mettre de côté pour les vacances scolaires, voire même commencer à cotiser pour ma retraite. Merci. Alors, vous êtes polyvalente. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien J'ai la chance de pouvoir enseigner toutes les disciplines, quel que soit l'endroit où on m'envoie. C'est une vraie liberté je peux aussi remplacer un CPE, un AED, voir l'infirmière qui est sur 12 établissements, les agents. Euh, tenez là, je suis en train de refaire un enduit par exemple. Eh bien, merci. Merci Farida, on vous souhaite bien du courage. Afin d'évaluer l'impact de la réforme de la fonction publique sur les parents d'élèves, nous sommes allés à la rencontre de Philippe, qui est le papa d'une jeune collégienne. Alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous Bah, Écoutez, euh, nous on le voit surtout sur la fiche d'impôt. Euh, moins de fonctionnaires, c'est moins d'impôts, donc on peut payer un prof de maths particulier à la petite qui, qui n'en a pas eu toute sa quatrième. Euh, maintenant, elle est classée 3ème sur 36, elle va pouvoir choisir un bon lycée, bien classée sur Parcoursup, français c'est super. Eh bien, merci Philippe. 2022 a l'air d'être une étrange époque et pourtant pas si loin de la nôtre. Merci Nathalie. Rappelons que vous avez visité un des futurs possibles en réglant votre machine à voyager dans le temps sur le multivers Prof Résigné. Ce futur n'existera que si on le laisse arriver. S'indiquez-vous